Bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Aujourd'hui, nous allons parler des années 2000. Dans les années 2000, tout d'abord, il n'y avait pas Insta, Facebook, Twitter. Moi, je fais partie des enfants qui ont connu Artinator Amiga. L'avez-vous connu Si oui. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Pour l'Amiga, nous avions à l'époque les jeux sur disquette. Ceux qui ne l'ont pas connu, voici une image de ce, de ce à quoi cela ressemble. Je vous présente quelques jeux, les meilleurs, ceux que j'ai pu y jouer et où j'y ai passé des heures. Me voilà très nostalgique tout d'un coup. <coughs> Les Game Boy, la Nintendo en noir et blanc, la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Souvenez-vous, chers enfants des années début 2000, de Midi les Zouzous que je regardais ça midi et zoo à la pause de l'école pendant que c'était l'heure de manger je regardais Olivier Tom, Maya l'abeille Princesse Clifford, Amtaro, oh et j'en passe il y en a tellement, il y avait Pépin 3 pommes aussi souvenez-vous du téléphone avec le petit truc qui tourne là mmh. moi j'écoutais les conversations avec le. Alors je sais pas comment ça s'appelle du coup, parce que j'ai pas le vocabulaire. En fait, j'arrivais à, à écouter les conversations sans que personne s'en rende compte en fait. Le téléphone d'en bas. Il y avait un téléphone en bas dans mon, dans mon ancienne maison. Et j'avais un téléphone en haut. Et donc, moi, j'écoutais au téléphone d'en haut. J'écoutais les conversations. Euh, si je disais rien, bah c'est bon, euh, je passais inaperçu, bah moi bon, si je parlais, on me disait Hé, hey, nous ça se fait pas euh. Un truc rond là, qu'il avait, là, je sais plus. Oh Souvenez-vous de cette grosse télé qui prenait beaucoup de place. Et du magnétoscope, avec les cassettes. Il fallait rebobiner à chaque fois. Bien sûr, si tu es des années 2000, tu dois sûrement te souvenir de jeu, du jeu où on regardait l'âge dans, dans les verres là. Tu sais, les verres à la cantine là. Il y avait les numéros dedans. On oh, regardait comme ça. Ah, j'ai 19 ans. Ah, non, moi j'ai 67 ans. La cour de récré, les cartes Yu-Gi-Oh! VS, les cartes Pokémon. À quel jeu de cartes avez-vous joué À Yu-Gi-Oh! ou à Pokémon Ou peut-être que vous n'y avez pas joué du tout, qui sait Peut-être eu dans les coups. Je, je suis curieux de savoir il y a eu en 2008 la tectonique comme ça là moi je sais pas danser non je sais qu'on faisait ce mouvement là, là parmi sur la tête voilà mais je, je sais pas danser je sais faire le moonwalk de Michael Jackson mais c'est pas de la tectonique ah et oui bien sûr vous vous souvenez peut-être aussi qu'on devait se lever pour aller à l'école les samedis matins oh là. là J'aimais pas ça. Déjà, qu'aller à l'école à la semaine, c'était énervant. Mais alors, le samedi matin. Pff, bon, après, il y en a qui aimaient bien l'école, hein, mais c'était pas mon cas. Moi, euh, moi je faisais ça. Je jouais au billet sur les pattes d'égout avec euh, d'autres enfants. Je perdais souvent. Et j'aimais pas ça. J'aimais pas perdre. J'aimais jouer au big mais j'aimais pas perdre. Bon moi j'ai perso j'ai beaucoup joué à la PS1 mais à la PS2 je l'ai je l'ai eu un moment euh, je me souviens que j'avais beaucoup joué à un jeu Digimon dessus et un jeu Harry Potter aussi c'était le poussonier d'Ascaban, oui c'est ça mais j'étais surtout PS1, la PS2 je ne l'ai pas gardé longtemps, je ne l'ai plus actuellement. Au niveau des séries, nous avions Charmed, Dark Angel et Smallville. Mais Undo Stress aussi, c'est une série espagnole. Faut savoir que Charmed, enfin je dis Charmed, mais ça se dit pas comme ça, ça se dit Charmed. Mais je, je, je, je, quand j'étais petit, j'ai toujours, toujours dit Charmed, alors bah je continue hein. <rire> Voilà, je suis pas anglais moi, je suis français. Mais en tout cas, j'ai adoré cette série avec les sœurs Halliwell. J'ai trop aimé, j'ai ai regardé toutes les saisons, tous les épisodes C'était super, et j'aime toujours actuellement bien sûr Alors, je voudrais savoir une chose Qui est-ce qui a connu les maths avec bill Moi, j'avais ça imprimé Avez-vous connu ce manuel Si oui, dites-le moi dans les commentaires Je suis curieux de savoir Et voilà, j'ai parlé de certaines choses des années demi je pense qu'il y en a bien d'autres encore. Cette vidéo me rend vraiment nostalgique. Et j'espère que vous aussi, chers enfants des années 2000, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez les pouces bleus, laissez les commentaires et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut